Bonjour à tous, bienvenue dans ce MOOC ABC du langage C. Je suis Rémi Charoc, maître de conférence à Télécom Paris Tech et chercheur au laboratoire de traitement et de communication de l'information. Vous êtes débutant en langage C Eh bien, c'est parfait, on a conçu ces trois semaines d'initiation spécialement pour vous. On a voulu que le parcours soit le plus interactif possible, vous aurez donc de nombreuses activités qui vous permettront de vous évaluer sur un ensemble de micro-compétences. Vous tiendrez donc à jour une liste précise de ces micro-compétences que vous allez acquérir tout le long de ce MOOC. Alors avant de commencer, vous devez être devant un ordinateur avec un vrai clavier, comme celui-ci. C'est beaucoup plus confortable pour apprendre à programmer. Je dirais même que pour les développeurs, c'est indispensable. Vous allez utiliser les caractères spéciaux de votre clavier, les accolades, les crochets, le dièse, euh, la barre verticale, parce que oui, il y a un caractère barre verticale, l'esperluette, c'est un drôle de nom. Comme il existe une multitude de claviers différents, vous devrez vous entraîner à trouver ces caractères au tout début. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une activité qui vous guidera pas à pas pour cela. Vous devez avoir aussi un navigateur Internet suffisamment récent pour utiliser nos outils. Je vous conseille d'installer la dernière version de Firefox ou de Chrome. Et puis vous aurez certainement besoin de papier et de crayon. Eh oui, puisque pour résoudre certains des exercices, il faut toujours avoir ces bons petits outils. Pas besoin d'installer quoi que ce soit d'autre, tout se fera dans le navigateur. Et puis dernier conseil, impliquez-vous dans la communauté des apprenants. Vous n'êtes pas seul, surtout ne restez pas bloqué, demandez de l'aide sur les forums, utilisez les réseaux sociaux Facebook, Twitter, aidez les autres en répondant aux questions, faites des remarques constructives, créez des événements pour vous retrouver physiquement, entre apprenants pourquoi pas, et bien faites connaissance avec les autres. Bref, c'est votre implication qui sera le gage de votre réussite. Allez, c'est parti, on va coder.